Nico. Salut. Bonjour. Ça va bien Ça va et toi Alors aujourd'hui on va faire une présentation du kit de démarrage de Cyberpunk Red ouais, qui nous a fait. été très généreusement envoyé par... Arkane Asylum Publishing. Publishing. On les remercie beaucoup hein, pour, pour leur confiance. Donc ouais. là effectivement on est sur le kit VF. Ouais puisque euh, le jeu est déjà sorti aux états unis il y a un petit moment déjà, ouais, il même. y a quelques mois, hein et d'ailleurs en parlant de cet éditeur, on abordera sans doute euh, d'ici le mois de septembre, voire, voire un petit peu plus tard, je ne sais pas où on en est, Alien en VF, Alien le jeu de rôle, ouais. voilà. Hein. mais on ne va pas mélanger les styles, pour l'instant on est là pour parler de Cyberpunk, tu vas euh, tout nous dire. Bien entendu, très rapidement, il y a un lien avec le cyberpunk des années 90. Très clairement. Hein très clairement. Hein euh, même avant 90 bah, quelle Je dirais année même, alors le jeu de rôle, le premier, euh, la première version du jeu de rôle, c'est 1988. 1988 Cyberpunk 2013. Alors ce qui était sympa, c'était 2013 ou ça se passait en 2020 Ça se passait en 2013 d'abord. D'accord, et, et après... Toute première version... Après, il y a eu Cyberpunk 2020. Voilà, c'est ouais. marrant ça quand même. Cyberpunk 2020, ça y est, on est en 2020. Ouais. Alors nous, on est au Chenet, donc quand on regarde par la fenêtre, <rire> si vous voulez, ça ressemble pas vraiment mais, à non, ça. On n'est pas à Night City. Là. Voilà, peut-être qu'à New York, les gens se sentent euh, dans le vrai. trip, mais nous, euh, pas encore. Vas-y, raconte-nous tout. Bah, cyberpunk déjà c'est un mouvement littéraire, mmh. je ne veux pas faire, trop faire de blabla mais c'est pour situer, mais c'est bien ce qui, a inspiré le, ce qui a bien inspiré le jeu de rôle, mouvement littéraire porté par euh, les moutons -ils de les androïdes reptiles de moutons électriques, mmh. bien connu sous le nom de Blade Runner, mmh. mais surtout euh, câblé de John Walter Williams et le bouquin de William Gibson, Le Neuromancien, ça c'est vraiment les ouvrages marquants Très qui finalement. ont lancé... Ouais, c'est ce qui a lancé la, la vague cyberpunk qui est un sous-genre de la SF mm -hmm. et très rapidement un monsieur qui s'appelle Mike Pondsmith de la boîte Air Talsorian Game mm -hmm. a sorti le jeu de rôle Cyberpunk 2013 mm -hmm qui a été un petit ovni dans, dans, dans l'univers du jeu de rôle. Tu sais, le euh, jeu de rôle, il y, y a les grands anciens, il y a Cthulhu, il y a Donjons, et puis, et puis par vague, on a eu des, des, des trucs qui sont sortis, mmh, qui ont un mmh, peu bousculé mmh. tout le monde. Et je pense que Cyberpunk, ça a été le jeu qui a bousculé un petit peu tout le monde. Alors, euh, il, faut, il faut rappeler qu'ils avaient également euh, travaillé sur The Witcher, en JDR. Oui, alors ça, c'est bien plus tard. C'est bien, bien plus tard, mais ça avait été quand même bien salué aussi euh, ouais. par, euh, par la critique. Ouais. Donc... Voilà, on sent qu'il y a une expérience côté jeu de rôle. Ah, il y a une vraie expérience côté jeu de rôle. Cyberpunk, ça a été un jeu qui a fonctionné très longtemps, qui a un petit peu disparu des, euh, du, de, de l'environnement JDR parce qu'il avait des défauts. Alors, mm -hmm. on, on, va voir, on va voir si ces défauts vont se reproduire ou pas. Bien sûr, on s'est rendu compte que la technologie qui avait été imaginée en 1988 pour un futur en 2013, bah, ça ne collait plus trop. A <rire> l'époque, en 1988, on n'avait pas de téléphone portable, pas de drone, pas ouais, tout ça. Euh, voilà, ouais, donc, ouais, donc, ouais. Donc, donc on a fantasmé... Alors que maintenant, un... on trouve des drones dans les supermarchés, donc, ouais, et pour les gosses. Donc, euh... On a fantasmé un futur, euh, un futur proche particulier, ça ne collait plus. Bon, bah, Maintenant, on a un reboot avec Cyberpunk Red. Donc là, on n'est plus en 2013, on n'est plus en 2020, on n'est pas en 2030, mais on est en 2045. Alors, est-ce que c'est vraiment un reboot ou est-ce que, comme on le voit, je crois, dans le livret euh, d'univers, il y a quand même une chronologie qui un voilà. de ce qui s'est hein, passé. Voilà, il y a une chronologie qui est décrite. Ouais. On, on, on le verra dans le livre d'univers. Il y a une chronologie qui est décrite entre euh, donc maintenant le, la, la version RAID et la version initiale. Correct. Alors oui, j'ai dit reboot, mais ce n'est pas un reboot, c'est effectivement dans la continuité, on n'a on pas balayé de la main l'histoire de 2013, 2020, etc. Au contraire, c'est hyper bien intégré. C'est un héritage, quoi. Complet, mmh. et assumé. Et euh, maintenant, on, on présente bah, qu'est-ce qui qu est, qu est devenu Night City, qui est la ville dans laquelle les joueurs vont jouer. Mmh. Énorme ville, hein, une, une, une... Euh, une, une agglomération qui va de San Francisco à Los Angeles sur les côtes ouest. Ouais, c'est presque la réalité. C'est bientôt la réalité. <rire> euh, donc oui, ouais, on, on, a, on a gardé l'héritage, on a gardé la continuité, mais maintenant on explique comment on en est aujourd'hui et, et, et toutes les modifications qu'il qu y a pu avoir. Et tout ça, c'est expliqué très bien dans le livret d'univers du, du kit de démarrage déjà. Je te propose qu'on regarde le contenu de euh, ce kit qui, de mémoire, tourne dans les 35 euros. C'est le prix officiel, 35. Euh... Prix officiel, 35 euros, avec une boîte, donc on ne va pas ouvrir sous vue parce qu'on... On l'a déjà déballé. Mais c'est une boîte. C'est pas une boîte. Ah en fait. On est, est content. C'est une belle boîte bien dure. Ouais, ouais, qui qui, qui souffre par, de par le dessus. Je voulais ah, le dire. Merci, Arcan Asylum euh, Publishing, de faire des jolies boîtes comme ça. Voilà. Parce qu'on <rire> en avait parlé pour d'autres éditeurs qu'on apprécie beaucoup mais qui ont une, un système d'ouverture qui est bien différent. On avait dit que ça coûtait cher. Bah ben non. C'est possible. Oui, ils y arrivent. Il voilà. Y arrive. Et donc, du coup, ben, c'est... Euh, Rempli comme il faut à l'intérieur. Ah il ouais, ouais, y, y a du beau matériel ça ensemble. Donc à l'intérieur, euh, on, euh, oui. on va retrouver un livret de règles. Oui. D'accord. On va retrouver un livret d'univers. Tout à fait. On va retrouver des beaux dés. Alors, alors, de chez Q-Workshop. Oui, ouais. alors déjà Q-Workshop, ils ont une belle expérience euh, au niveau du dé. Moi, je trouve ça sympa d'avoir proposé des dés comme ça tout de suite. Je fais un petit clin d'œil euh, euh, au kit de démarrage de... que tu lues. Euh, oui. dans lequel on a des dés un peu tristes et puis il y a une boîte pour avoir des dés un peu plus beaux à ouais. côté, on peut ah acheter ouais. les dés un peu plus beaux à côté, c'est dommage, là on a tout de suite euh, les dés euh, qui vont bien, on va feuilleter ensemble, hein. je, vais, je vais très rapidement, et là il y a une feuille de euh, référence qui fait un peu flipper quand même, <rire> ouais c'est pour le maître de jeu, hein. mmh. euh, c'est ouais, ouais, bah, genre il se démerde quoi <rire> après tout, il hein, euh... n'y bon, a pas d'écran de jeu pour le moment mais c'est ouais, un, hein, un dépliant de 4 de pages qui, qui rappelle les, les mmh. tableaux les plus importants pour, mmh. Euh, mmh. pour, gérer, pour gérer le gérer la partie. Voilà et après on va avoir bah, bien entendu des personnages euh, pré-tirés euh, avec donc un, un, un effet euh, recto verso avec bien entendu le fluff derrière. Ouais. Chouette euh, illustration. Chouette illustration. Moi je suis pas fan de ce rouge là. Ça me. Ça bah, me c'est Cyberpunk peu... rouge. Ouais voilà ouais c'est <rire> Cyberpunk red c'est clair. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Ouais, parce que de... ça, c'est sa boîte des pré tirés Tu vas pouvoir voilà. quand même les customiser en trois minutes. Mm -hmm. C'est du pré-tiré engageant et quand même modifiable. C'est-à-dire que soit j'ai fais le jet, soit on se met d'accord, on dit je fais ouais. pas le jet, je choisis. Et je choisis la ligne enfin, qui m'a qui va m'intéresser. Donc on n'est pas euh, enfermé par euh, par des pré-tirés euh, comme les autres éditeurs. Euh, je trouve que voilà, il y a une petite modularité qui est très sympa. On reviendra euh, après, mais il y a une planche de steady. Standies, ouais. Uh, standies, <rire> euh, avec avec les petits les petits clips là. Avec les petits supports que, euh, qui sont fournis dans la boîte. Parce que ben bah, bien entendu on va avoir un ensemble de, de cartes hein, de maps qui vont avec le scénario. Et oui, il y a un scénario d'introduction qui est fourni, c'est mm -hmm. quand même essentiel dans un kit de démarrage. Mm -hmm. Et, euh, et ben bah, merci pour le scénario d'intro qui est... qu on va jouer, qu'on qui, qu va jouer, qui est court. Tu verras. Ouais, c'est censé se faire en une soirée. Ouais, voilà, on m'a dit que c'était assez court. Donc, ça va se prêter, euh, en fait, justement, à être, à être joué, à être tourné. Alors, évidemment, il y avait un petit, euh, il y avait un petit je ne je, je l'ai pas dit, mais on va, on va le montrer quand même. Tiens, je te laisse ouais. le montrer. Il faut le montrer là-bas. Voilà, en face de nous, il y a un beau poster pour vous mettre au-dessus de votre, de votre <rire> chambre, pour vous rêver. Euh, au-dessus de son, son lit, pour rêver cyber. Voilà, le, le, le, le contenu, rapidement. On commence par quoi Le livre de règles tu nous parles un petit peu euh, de ce... On parle du livre des règles, alors moi ayant connu 2013-2020, j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse révolution, on reste sur un système qui s'appelle le système fusion, okay. qui a été inventé euh, par euh, Mike Pondsmith. Hein, euh, système fusion assez simple, les personnages ont 10 caractéristiques. Ouais. De ces 10 caractéristiques découlent des groupes de compétences. Mmh. Donc, euh, je, je veux euh, faire une action, je vais additionner euh, ma, caractéristique, ma caractéristique chiffrée euh, de 1 à 10, mon niveau de compétence, je lance un D10, et je compare un seuil de difficulté posé par le maître de jeu. D'accord. Je dépasse, c'est bon, je suis, en dessous du... je suis en dessous, attention, égal, euh, c'est raté. Mmh. Euh, voilà, j'ai raté mon action. Ou euh, je fais un jet en, en opposition avec un adversaire, le jet de l'adversaire pose le seuil de difficulté à battre. Et voilà, donc c'est assez simple. En combat, j'ai une arme qui, qui va déclencher des dégâts. Je vais utiliser les D6, 2D6, -2 3D6, 4D6, additionner tout ça et euh, retirer ça des points de santé des joueurs pour ouais. arriver peut-être à un état de mort. Non, mais on ne meurt pas dans les jeux de rôle. Encore moins, un ouais, encore moins cyberpunk. Encore moins cyberpunk. Parce que là, on est dans un jeu violent quand même. Il faut être conscient de ça. C'est un jeu adulte, violent, ouais. euh, qui, qui touche à des, thèmes, euh, à des thèmes un peu extrêmes. Hein, ouais. euh, donc, euh, à ne pas mettre entre toutes les pattes. Mais c'est ça qu'on aime dans le cyberpunk. Bon, comme d'habitude, dans le livre, on va retrouver c'est quoi un jeu de rôle On va retrouver ce que c'est qu'un jeu de rôle. C'est là, même si... Est-ce que c'est vraiment un kit de débutants Franchement, ouais. Ouais Pour moi, c'est un vrai kit de débutant. Ou est-ce que c'est un kit pour faire patienter les vrais experts comme toi C'est un kit qui pourra très facilement être utilisé par un MJ et des joueurs débutants. Hum et par la même, ça va faire patienter les fans. Voilà, d'accord. <rire> voilà. Parce qu'avec ça, on peut déjà jouer, on peut déjà même faire plusieurs parties. Je dis qu'il y a un scénario d'introduction dans le jeu, mais ils ont rajouté ce qu'ils appellent des screenshots, Sheets, un peu des news. Mm -hmm. C'est présenté comme des news dans lesquels ils nous plantent en fait une situation qui peut être une amorce de scénario pour un MJ qui va pouvoir gratter un petit peu et lancer ça. Donc il y a de quoi jouer quand même quelques heures avant d'attendre le... Le, le, le... le livre de règles. Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn Donc moi, il y a quelque chose dont je, que je voulais aborder avec toi, c'était euh, la création des personnages. Euh, il y a un système qui est quand même assez intéressant, je trouve, c'est euh, ce système de cases qui, qui, qui va hériter de, de, du, du choix précédent. Euh, on reviendra sur euh, l'univers jeu vidéo mm -hmm. à un moment quand on abordera ah, on euh, justement, la partie univers. Mais euh, voilà, ça je trouve ça euh, intéressant. C'était déjà présent dans la première ouais, version De 1988, là, la version 2013, on avait ça et c'était vraiment le piment du jeu. En tant que MJ, j'ai adoré créer les persos euh, avec mes joueurs, on y passait un, un certain temps. Ouais. Et grâce à des GD ou des choix Alors un, un, déjà, première chose, voilà, là c'est GD ou choix. J'ai toujours comme ça. Exactement. D'accord, ah, okay. oui, non, c'est Donc voilà, il y a l'histoire familiale, donc je vais, je vais choisir, hein, une trahison a euh, tantalement euh, ruiné euh, votre famille ou euh, votre famille a disparu et il ne reste que vous. Après, on okay. va aller ah. sur une motivation. Qu'est-ce qui te motive euh, L'argent, euh, l'honneur, la parole donnée, l'honnêteté, le savoir, la vengeance, l'amour, le pouvoir, le plaisir de la vie et l'amitié. Il n'y a rien pour Kevin Non. Hein, C'est ah, dommage. Non. Il n'y a pas la méchanceté gratuite. Il y a, non, non, il n'y a pas, non. Euh, sinon, au niveau, euh, au niveau objectif... Alors après, ça cascade sur, sur, sur les objectifs. Et donc, petit à on petit, tourne la personnage. page. Ah, ouais, ouais. Les amis. Alors ça, moi, ça me fait peut-être un peu chier. Hein. C est, c est ah, mais ça peut aider dans un monde comme celui-ci. Hein. Ouais, ouais, ça peut être utile. Les ennemis, <rire> en découlent. Alors j'aime bien ce que les amis, en découlent, en découlent les, les, les ennemis. Et bizarrement, tu auras plus d'ennemis que d'amis. Hein. Et puis ensuite, on va avoir... Euh, euh, les histoires d'amour et puis, euh, et puis euh, la personnalité. Ouais, et ton trait de personnalité. Alors tout ça, c'est un guide, hein, rien d'imposé. C'est du jeu de rôle, on est libre. Ouais. Soit tu, suis, soit tu le suis, soit tu laisses faire le hasard en tirant les dés et en suivant l'algorithme, soit tu choisis des choses parce que tu n'es pas inspiré puis là, du coup, tu vas trouver des idées. Mm -hmm. Soit tu as déjà une idée bien dessinée de ton punk et puis c'est parti. Quoi. Mm -hmm. Après, tu as les classes de personnages ouais. qui reprennent les classes qui existaient déjà à l'époque. Tu as le solo. Ouais. le spécialiste des armes, mercenaires, mercenaire, un combattant, un flic, tout ça. ah non pas flic pardon parce que c'est une profession flic. T'as le rocker boy ou la rocker girl, t'as ouais. le, le techie, le fixeur qui est un peu le mec de la rue qui hugue le bon tuyau. Ouais. T'as qu'est-ce que je cherchais, ben le netrunner. Le bon, netrunner. Ouais. La particularité de, de cyberpunk sont les netrunners bien sûr. Ben, tu peux expliquer ce que c'est qu'un netrunner Eh ben le netrunner c'est l'informaticien qui va se pluger sur une console. Ouais. Alors quand je dis il va se pluger, c'est-à-dire qu'il va brancher son cerveau Ouais, sur une console qui mm -hmm. va lui permettre d'accéder au net et d'aller pirater euh pour faire, de, pour faire des cases, par exemple, d'aller pirater les plus grands systèmes des corporations et rentrer là-dedans, au risque de se cramer le cerveau face à d'autres Netrunners. Ou... Donc on est vraiment dans ce qu'on connaît déjà de l'univers de cyber, c'est vraiment de l'héritage, on reprend ah, vraiment les fondamentaux. Ouais. Pour les gens qui euh, apprécient cet univers, ils ne seront pas perdus, ils auront leur Madeleine de Proust. Ouais. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas, comment tu peux décrire l'univers, puisqu'on a un très beau également livret euh, ouais. de l'univers Cyber. L'univers, on a, on a un peu abordé en début de vidéo les mmh. inspirations littéraires de, de tout ça. De l'époque. De l'époque aujourd'hui, ouais. c'est un peu plus rentré dans les mœurs. Tu regardes Alita, tu regardes mmh. euh, Alter de Carbone. Est-ce qu'il y a, est -ce que y a euh, une mise à jour dans le sens euh, référence manga Parce que le manga, c'est quand même pas mal imposé depuis. Bah, je pense que si t'aimes Akira, par exemple, tu vas, tu vas pouvoir créer un nomade qui roule sur une bécane mmh. bourrée de néon et mmh. qui t'es, mmh. sur laquelle mmh. tu vas te brancher. Oui, mmh. oui, tu peux. En fait, ils le disent là-dedans, Cyberpunk, ils te posent une base et t'en fais ce que t'en veux après. C'est ce qu'ils disent, attention, vous en faites ce que vous voulez cyberpunk. Et tu vas y glisser l'ambiance que tu veux. Tu vas un truc un peu romantique, dark, tu, mets, tu fais du Blade Runner. Tu vas un truc à la Alita ou à la Akira. Donc tu vas mettre vachement plus de néon, d'action, de, d'enfait et tout ça. Ça a, ça, ça, ça a une fond... importance, ça, dans le jeu. La façon dont on... Pas forcément dont on se stuff parce que, euh, bien entendu, dans tous les jeux, c'est important euh, au niveau du matériel. Mais... Je veux dire, le skill, la, la, la façon dont on ah bah, se l'attitude... La, euh... C'est tout à fait ça. Dans Cyberpunk, on est un mec de la rue, on est un edge runner ou un, ou un punk. Et ce qui est important pour survivre dans Night City, c'est ton style. Hmm. Donc, tu vas chercher les, les, les, les trucs cyber qui vont faire de toi un mec cool. Tu vas chercher les, flingues, les fringues les plus cool, ton tatouage lumineux, euh, tes yeux... Euh... Ça a un apport est... <rire> quelle, quelle est l'intérêt, bah, en fait C'est un, un, un peu dans le trip de l'univers. C'est-à-dire ouais. vas tu vas... Stylé ton perso au maximum. Tu vas le designer. Alors, c'était un défaut euh, qui a été qui, qui s'est retrouvé avec les vieilles versions 2013, 2020. Souvent, ce qu'on a reproché à Cyberpunk, c'est de tourner au grobilisme, ouais. c'est-à-dire optimisation du perso à mort. Ça fait partie de l'esprit. Mmh. Tu es là pour optimiser ton perso. ça trouve, ton perso, il va pas durer longtemps. Et tu vas chercher euh, toutes les, toutes les, tous les implants euh, cyber qui vont faire que tu vas être amélioré, survivre, parce que c'est pas un monde qui, qui te fera des cadeaux. C'est euh, un truc qu'il faut doser, en fait. Voilà. Ouais. Tu disais qu'il va pas survivre longtemps. Euh, ou pas. Euh, ou ou pas. pas. Euh, on met du temps, la montée de compétences. Euh, le perso est jouable, parce qu'on est vraiment sur euh, des personnages qu'on va euh, euh, améliorer. Hein, ah euh, bah là, ça, on verra avec le livre de règles. Pour l'instant, dans le kit de démarrage, on ne parle pas trop d'expérience et, de, et de développement du personnage. D'accord. Parce ouais. que bon, faut forcément passer, passer le, le, le terme de transhumanisme. Ouais. Ouais, d'accord. Euh, hein, ouais, C'est du ouais, transhumanisme. Ouais, C'est de l'amélioration euh, de, de, de, de l'homme... Euh, de l'homme originel euh, associé à, à la machine euh, j'imagine que pour un pour un, un un maître de jeu ça ouvre des perspectives qui sont absolument merveilleuses parce que je vais pouvoir voir à travers les murs ah, je vais plein pouvoir de faire des choses comme ça mais avec une limite avec une limite et est-ce que ça prend énormément de temps de se fait un personnage plus de euh, On verra quand on aura le, on a, quand on aura le complément des règles avec justement le système d'expérience aujourd'hui. Je suis pas capable de te dire comment ils vont gérer euh, l'évolution des persos. À mon avis, euh, à partir du moment où tu réussis tes missions, que tu vas faire du blé euh, des euros dollars, que tu vas pouvoir t'acheter euh, des prothèses et des améliorations, mm -hmm. ton perso il va évoluer comme ça. Après, avec le gros danger, ils ont inséré ça et ça existe depuis longtemps. Hein, C'est c'est la, la cyberpsychose c'est-à-dire qu'un personnage qui va commencer à, se de... à être trop stuffé de matériel cyber, il va perdre son humanité. Mm -hmm. et ça va devenir une espèce de tank sur deux pattes mm -hmm. qui peut complètement switcher et euh, décimer des mecs dans la rue. Mm -hmm. Et là, il va se retrouver face aux Blade Runner euh, locaux, qui, euh, qui est la, la Max Pack qui va venir pour le défoncer. Donc voilà, il y a des limites à tout ça. C'est quelque chose qu'il va falloir doser. quel est l'apport Quelle est la différence entre l'univers de Red et l'univers original on a, on a dit que euh, dans euh, le livre de l'univers, il y avait... Euh, une partie de chronologie qui nous permettait de nous rattacher. Mmh. Mais euh, pour toi, c'est quoi la, les vrais euh, traits qui caractériseront euh, cet univers-là Alors l'ère du rouge, comme il l'appelle, c'est les conséquences d'un événement qui s'est passé en 2022. Donc tu ouais. vois, après 2020. Euh, C'était la quatrième guerre des corpos, des méga-corpos. D'accord. Euh, qui s'est euh, soldée par une, une mini-explosion nucléaire au sommet de la tour Arasaka, dans Night City, qui était le plus grand tour euh, de la ville. On ne sait pas qui a fait péter ça, mais ça a foudroyé et, euh, et décimé une bonne partie du centre de Night City. Ce qui fait que là, on joue en 2045. Entre-temps, euh, eh ben, la cité s'est reconstruite sur ses ruines, s'est redéveloppée, redéveloppée au maximum avec, avec euh, tout, toutes ces... Euh, tous ces dommages hérités de, de l'époque de la quatrième guerre. Mmh. Euh, et donc, il y a eu des modifications. La modification la plus importante par rapport à la version qu'on avait avant, c'est le net justement. La grosse, grosse, le gros, gros changement qu'il y a, c'est que avant le réseau était international. Un honneur se branchait dans son salon et il allait pirater tout ce qu'il voulait de, depuis son salon. Maintenant. A cause de ça, on a créé que des réseaux sécurisés mais fermés. Mmh. Ce qui va obliger le Netrunner dans son équipe à se déplacer avec, euh, avec les autres joueurs pour pouvoir se connecter sur un point au plus proche de la cible qu'il souhaite atteindre. Donc ça, c'est vraiment un gros changement euh, qui va être ressenti par les joueurs qui auraient connu euh, la version de l'époque. On est sur un ouvrage qui euh, a de belles illustrations, mais qui euh, n'offre pas euh, non plus... Euh... Euh, le plaisir de lire avec euh, des, euh, des pages entières il y a beaucoup beaucoup à lire quand même dans cet univers c'est assez dense -ce je trouve que, que ça pour un pas... kit de démarrage il y a un beau livret d'univers qui est assez dense mais il fallait ça pour euh, expliquer justement où on en est euh, en 2045 non, non, on a des images comme ça mais on n'a pas une belle euh, un beau truc transversal ouais. parce qu'ils parce qu ont gardé de la place pour le texte parce ouais. qu'il y a quand même beaucoup de choses à expliquer pour, euh, pour pouvoir s'accaparer l'univers pour ceux qui ne connaissent pas ouais. et ceux qui connaissaient ils euh, doivent se leur taper quand même. Ouais, se remettre. Ouais, c'est bien quand même. C'est quand même pas mal parce qu'ils ont... Ils ont fait évoluer des choses. C'est agréable, agréable à lire. Ça oui. va, c'est pas trop contraignant. Bah, c'est beaucoup prendre. plus agréable que les versions précédentes qui étaient écrites. À... Critique gratuite, mais c'était un peu écrit avec les pieds. Là, je trouve qu'on est arrivé à un niveau, un niveau d'écriture qui est quand même sympa. faut vivre avec agréable. Ce temps. Hein. C'est agréable. Non, non, mais maintenant, on a des jeux de rôle super léchés. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, non, non, c'est bien écrit, c'est bien traduit. Ouais. Euh, bravo à l'équipe. Et euh, ça donne envie. Moi, je, je l'ai dévoré là depuis, euh, depuis euh, trois jours pour qu'on puisse vous le présenter. Mm -hmm. C'était vraiment agréable à lire. J'ai replongé dans l'univers cyberpunk avec cette petite mise à jour du rouge. Je reviens sur l'univers cyberpunk, euh, tu m'avais euh, euh, surpris parce que bon, je n'ai pas ton expérience, le terme cyberpunk n'est euh, pas déposé mais fait référence à, à un seul et unique univers, et donc quand on abordera, on en parlera sans doute sur la page le jeu vidéo, <rire> on oui. est vraiment dans le même univers, Complètement. on euh, voilà, D'ailleurs vous remarquerez sur la boîte... Alors, vous ne le voyez pas ici, mais sur la boîte, il y a bien Talsorian Gain, qui est, la, qui est la société de Mike Pondsmith, le créateur du jeu, la société ouais, américaine. Ouais. Il y a Arkane Asylum Publishing, qui est notre éditeur français qui l'a traduit. Et il y a CD Projekt Red, qui est la société qui développe le jeu vidéo. D'accord, ok. Donc, c'est un tout. Donc, Cyberpunk, c'est une licence. C'est maintenant une licence, ouais. Alors, Cyberpunk, c'est un mouvement littéraire au départ, mais aujourd'hui, c'est une marque. C'est une marque de jeu de rôle. Et le jeu de rôle a servi de base euh, au jeu vidéo qui va sortir bientôt. Génial. Et Donc Mike ça, Pansmith, le, le est, est, est consultant dans la boîte, dans la société de développement du, du, du jeu. jeu. Et lui, il donne sa vision de l'univers. Enfin, ce sera d'une fidélité incroyable c'est assez agréable de savoir qu'aujourd'hui on va commencer à jouer sur table et qu'on va pouvoir prolonger ouais. le, le plaisir euh, ouais, euh, sur la console peut-être pas forcément sur la même expérience mais nous on va, euh, on va, euh, on va faire en sorte euh, de faire la partie euh, la partie sur, sur, sur Playstation en là, tout cas. là tu vois il ne faut pas lire là. oui j'ai vu alors stop <rire> donc je ne vais pas tourner puisque j'imagine que tu vas nous euh, masteriser euh, l'aventure de l'appartement donc je vais euh, m'arrêter là euh, ce scénario on en parle très rapidement euh, tu l'as déjà lu j'imagine Ouais. Tu nous le prépares. Je vous le prépare. Euh, on le fera donc, euh, on fera donc sur la page. On essaye de vous faire ça très rapidement. Euh, on verra comment on va euh, traiter le sujet. Soit, euh, on, je pense qu'on proposera les deux vidéos. Okay. C'est-à-dire qu'on va se filmer en train de faire la partie. On vous proposera une partie condensée pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se taper... Euh, ça durera quoi, deux heures deux, trois heures deux, On trois va. heures ça de vous les gars ceux qui ne voudront pas euh, se taper trois heures de vidéo ils auront droit à une version condensée avec les, les, les gros moments et puis surtout bien voir les mécanismes de ça. jeu hein. c'est ça. ça qui nous intéresse ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, on va développer le jeu de rôle euh, dans cette dynamique-là sur la page, c'est-à-dire qu'on vous fera des condensés de parties qui vous permettront d'appréhender les mécanismes et puis d'appréhender euh, les moments de tension, euh, les cliffhangers. Et puis, malgré tout, je pense que je laisserai sur la page euh, à dispo de qui le voudra la partie complète pour pouvoir euh, voir, voir vivre l'expérience. Avec le risque de se faire euh, spoiler. Parle-nous un petit peu de ce petit euh, euh, chapitre donc, dans les appartements, sans trop en dire. Sans trop en dire, on va teaser juste. Ouais, les, les, joueurs, les, joueurs débutent, euh, les joueurs débutent dans un appartement de Night City, dans un quartier, euh, dans un quartier qui n'est pas trop craignos, mais pas loin de ce qu'on appelle la zone de combat. Mm -hmm. Et euh, naturellement, il va se passer des choses il va mm -hmm. y avoir des événements. Déjà, il va falloir euh, découvrir son propre environnement en tant que joueur, mmh. savoir ce qui compose cette habitation, et puis, euh, et puis, et puis voilà, il va, il, va, il va y avoir un événement qui va déclencher peut-être une cascade de réactions. Je me demande bien <rire> euh, Cyberpunk, c'est essentiellement, alors c'est peut-être pas le cas là, mais euh, en général on est sur des scénarios à mission, ouais. donc euh, voilà, les joueurs sont engagés, pour être caricatural, sont engagés pour réaliser... Euh, un run, comme on dit à Shadowrun. Mmh, mmh. Donc, une mission à remplir. Et, euh, et voilà. Bon, voilà. C'est souvent ça. Mais pas que. Pas que. D'accord. Je te laisse la conclusion. Mmh. Tes impressions, tes sentiments sur euh, cette version. D'abord sur ce kit. Ensuite sur ce que ça peut devenir. Voilà. Parle-nous avec ton expérience euh, de MJ. Euh... En TDM, <rire> hein ouais, bon, alors justement Comment je... tu le sens Je ne veux pas trop jouer sur la nostalgie. Parce que ce serait dommage que ce jeu s'adresse. Ou vieux joueurs qui ont connu cyberpunk à ouais. un petit moment. La maquette, a, a, la, la maquette ne laisse pas pressentir ça quand même. Ah bah non, c'est bon. c'est réactualisé. Bon, bon mal, ça s'écrit de la même façon. Donc il faut, là, il a, C'est un bon moyen d'attirer des nouveaux joueurs sur un sur de la SF euh, violente. Ouais. Euh, Alors qu'on qu soit clair, c'est violent. C'est violent. On parle de drogue, on parle de meurtre, on parle de violence gratuite. Euh, oui, c'est un jeu violent ça va plaire à Kevin ça va probablement <rire> plaire à Kevin et à Toto <rire> et à moi je m'en fous j'ai défonce <rire> ils vont pouvoir se défouler ils vont pouvoir se défouler mais ce sera pas gratos les gars euh, donc non je pense que là on a quelque chose pour amener des, des nouveaux joueurs qui ont envie de testostérone d'action, ouais, ouais, ouais. d'amphétamine et, euh, et voilà tu mets, tu mets de la musique métal euh, en fond mm -hmm. euh, tu, fais, tu, tu fais péter les dés et les persos euh, bien bourrin et on y va quoi D'accord. Le kit te semble euh, bien monté, ouais, euh, suffisant, euh, avec euh, donc quand même un livret euh, d'univers qui moi m'a paru dense, mais tu tu tu estimes toi qu'il est nécessaire, ouais. un livre de règles qui couvre. Euh, le juste nécessaire pour bien débuter et pour bien perdurer débuter. quand même un petit ouais, peu. Très vite, on, on aura ses limites parce que, par exemple, il n'y a pas de catalogue de matériel. Et ça, il va le falloir à un moment. Des personnages tirés mais quand même que l'on peut euh, adapter euh, légèrement de très, très, très beaux dés. Ouais. Et puis, euh, un support à la fois avec ces petits personnages... Ouais. Bon, alors après, effectivement, ils sont debout au lieu d'être posés. Est-ce que ça a une ouais. plus-value On verra. Ouais. Euh, pour le caméraman, ça va être compliqué. C'était <rire> ouais, bien de sais. mettre une caméra au-dessus de moi, bon, ça, c'est pas vrai. grave. Et puis, de très, très, très euh, beaudés. Voilà. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser sur des parties euh, bourrées de testostérone euh, et de speed. D'accord. Je remercie, euh, une fois de plus, Arkane, de nous avoir fait confiance ouais. euh, pour euh, cette première présentation euh, du kit de démarrage. Je rappelle qu'on fera euh, la partie et qu'on vous la publiera assez rapidement. On sait quand est-ce que euh, la suite arrive Non, non, non. J'ai pas de nouvelles. De... Je ne sais pas. Moi, j'ai pas l'info. Euh, je n'ai pas trouvé euh, quand est-ce que le livret de règles devrait arriver. J'espère okay. que ça ne devrait pas tarder. Ah bah, J'espère. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner en commentaire votre avis, à la fois votre avis ou votre expérience sur l'univers cyberpunk. J'imagine que ceux qui nous regardent en ont nécessairement une, que ce soit dans le monde du jeu vidéo ou dans le monde du jeu de rôle. Lâchez le pouce bleu des familles parce que ça va bien. Et puis moi, j'en profite pour vous dire que très bientôt, sans aucun doute, d'ici le début de la semaine, on parlera de cette merveille de Mathieu Babelet euh, qui euh, s'appelle Carbone et Silicium. Ça me paraît être bien en concordance avec, avec ce qu'on vient de voir, donc je pense que les gens d'Arcam ne m'en voudront pas euh, de, de faire un, un, une petite digression là-dessus. Voilà, c'est sorti aujourd'hui, au moment où on fait la vidéo, c'est de toute façon une merveille. Je vous présenterai à la fois euh, l'artiste, euh, ses œuvres, et puis, euh, et puis ce, dernier, euh, ce dernier volume. Merci Avec beaucoup plaisir. Nicolas, comme d'habitude, d'être présent. Bientôt un hein, Jefferson Ouais. Sur On le dit À toi de voir. Ça fait peur. C'est vrai ça fait peur. C'est dégoulinant C'est dégoulinant, ça a des tentacules, et euh, c'est mythique. Voilà, <rire> et ben, on n'en dira pas plus. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout... De bon jet. Ah parce qu'il n'y a que ça pour défoncer un, le cyberpunk d'en face. Salut les champions. <rire> Ciao